Héritage, comment éviter de tout perdre du jour au lendemain Ça, c'est un sujet très important que je vais t'évoquer dans cette vidéo car aujourd'hui, si tu ne prépares pas la suite, si tu ne prépares pas ta succession, si tu ne fais pas les choses bien, tu peux risquer de tout perdre et même à cause de tes proches. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Marrant de commencer, je t'invite, comme d'habitude, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Surtout, n'oublie pas de nous me mettre un pouce bleu, de laisser tes commentaires, on y répondra dans la foulée. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu sauras justement comment te prévenir du tout risque de tout perdre, euh, voilà, de perdre tous tes biens immobiliers, perdre ton entreprise, etc. actuellement on est à la vallée de bana donc euh, voilà c'est on est dans l'ouest du cameroun donc je suis venu ici bon là je séjourne ici ma grand-mère habite à 15 minutes donc je suis venu la voir justement pour euh, euh, voilà passer du temps avec elle d'où l'importance d'être libre de pouvoir ben, voyager et de pouvoir passer du temps avec mes proches donc là ça va faire quasiment au moment où je tourne cette vidéo mais au moment peut-être que tu vas voir cette vidéo ça fera quasiment 9 mois que je suis en voyage et voilà j'ai passé une majeure partie de mon voyage avec mes proches donc, on va parler d'héritage. Euh, moi, il y a eu un constat que j'ai fait euh, quand je suis rentré au Cameroun. Il voilà, euh, y a pas mal d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires à succès au Cameroun qui, ont, qui sont décédés malheureusement. Et euh, quand j'ai vu comment la transition envers leur, comment dire, leur descendance a été faite, c'était tout simplement pour moi euh, triste dans le sens où tu as bâti un empire, tu quittes ce monde. Et de là où tu vois comment tes enfants se, se battent entre eux pour pouvoir récupérer des biens immobiliers, pour pouvoir récupérer des entreprises, pour pouvoir accéder à des comptes bancaires, pour pouvoir tout simplement, voilà, tu vois ce que je veux dire, moi ça me fait mal, tu vois, et je me dis, il y a des choses potentiellement à mon ordre de niveau, tu vois, je ne suis pas en train de dire qu'ils auraient dû faire comme ou comme ça, il y a des choses qui sont très bien faites, mais je pense qu'il y a eu un manquement en termes d'éducation par rapport au mindset déjà d'entrepreneur, par rapport à comment gérer les finances personnelles et tout simplement pour à comment entreprendre car comment expliques-tu que euh, lorsque tu es entrepreneur lorsque tu t'en vas comment expliques-tu que bah, tes enfants se s'entretuent pour, pour l'héritage en fait ça veut dire qu'il y a un problème et moi je te parlais justement bah, d'un de mes mentors qui est aujourd'hui euh, milliardaire on va dire quasiment milliardaire et qui lui voilà il a bâti une fortune de plusieurs centaines de millions et il a aidé bon nombre d'entrepreneurs de à atteindre des sommets que ce soit sur internet, que ce soit dans le private equity, que ce soit dans la fusion acquisition, dans la finance, dans le pétrole, etc. Donc voilà, c'est un coach assez performant qui a vraiment accompagné tout type de profil. Donc aujourd'hui, je travaille avec lui. Et quand j'ai vu son approche par rapport justement à comment il compte gérer la transition entre lui et ses enfants, il m'a tout simplement dit que voilà, moi, je ne veux rien laisser à mes enfants. Je ne veux rien laisser à mes enfants. Par contre, ce que je veux leur laisser, c'est tout simplement la connaissance. La connaissance de pouvoir demain, eux-mêmes, faire mieux que moi. La connaissance de pouvoir potentiellement investir en immobilier, potentiellement créer une entreprise, potentiellement impacter un très grand nombre de personnes. Et Moi, je pense que c'est très important de, de procéder de cette manière. En fait. À la différence de certaines personnes qui peut-être vont bâtir des empires et qui vont tout simplement ben, voilà, euh, faire comprendre à leurs enfants qu'ils ne manquent de rien. Faire comprendre à leurs enfants qu'ils sont tout, qu'ils sont les rois du monde, qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc tu vois, il y a un certain ego qui va prendre de l'ampleur. Faire comprendre à leurs enfants qu'ils voilà, sont intouchables et que voilà c'est eux, voilà, eux, eux les boss. Quoi. Et ça, je pense que c'est pas bien dans le sens où ben, ça formate l'enfant à devenir quelqu'un de pourri. Tout simplement, ça lui, ça, ça lui pourrit le cerveau, en fait. Parce qu'il va devenir arrogant, il va mal parler aux gens, il va... Euh, voilà, commencer Moi, j'ai eu des expériences comme ça de personnes qui sont issues de certaines familles qui, limite, qui te voient, et limite, qui te crachent dessus, entre guillemets. Et moi, je trouve ça dommage. Et moi, j'ai même de la peine pour eux, parce que je me dis, quand tu as quand les parents, ils ont bâti une fortune de plus de, de centaines de millions, comment veux-tu gérer le tout si tu as un mindset qui ne tient pas la route, en fait. Et c'est pour ça que tu as bon nombre de personnes qui héritent des fois de, de montants très élevé. Quand ils ne sont pas prêts, tu vois que ben, euh, la faillite, elle est, euh, voilà, elle est, elle est prononcée. Bon, alors, ils perdent tout. Soit euh, ils dépensent l'argent, soit les entreprises sont faillites, soit euh, voilà, ils revendent même les entreprises à des prix euh, très concurrentiels pour des investisseurs comme nous. Donc voilà, je pense que c'est mieux de pouvoir transmettre la connaissance à son enfant. Et pour revenir à mon coach, lui, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a tout simplement, il a trois enfants. Donc, sur les trois, il y en a deux qui ont tout simplement marché dans son sens. Et le troisième, voilà, je pense qu'il a pété les points parce qu'il s'est dit que non, comment ça se fait que mon père soit euh, qu'à la limite milliardaire et que moi, bah, on me demande de tout refaire de zéro. Et quand j'ai vu les résultats de ses enfants, bah, moi, j'ai trouvé ça inspirant parce qu'il a tout simplement dit à ses enfants, écoutez, moi, j'ai bâti mon empire seul voilà, orphelin, il a même passé par une phase de prison, etc. Bref, il a une histoire de fou, je te, je te, je te parlerai de lui, un de ses jours. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a tout simplement appris, parce que lui, les coachs, coach, il a tout simplement appris à ses enfants comment devenir successful, comment entreprendre, comment investir. Il a appris à ses enfants vraiment les règles de base, lorsque tu es un entrepreneur, les règles, les règles de base en termes de finances personnelles, comment, voilà, comment se développer personnellement, etc. Et ça, dès le plus jeune âge. Ça veut dire que leurs enfants, aujourd'hui, ils ont eu des résultats, les ils ont eu des résultats beaucoup plus importants que nous. Ils ont un impact beaucoup plus significatif que lui sur leur marché. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça tellement inspirant que je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose à faire et à transmettre à nos enfants. Pour éviter justement ben, que euh, jour au lendemain, tu te dis qu'il y a 30 ans tu jouais à la Game Boy avec ton frère et... 30 ans plus tard, vous vous retrouvez au tribunal en train de vous tirer dessus, tu vois, c'est dommage. Je te dis, voilà, vous partez de l'enfance, où vous étiez là, vous courez. là, maintenant, vous êtes en mode, c'est la guerre, vous voulez vous entretuer. Il y a même des fois des morts dans ce genre de situation, donc imagine juste le délire, quoi. Juste pour une question d'argent. Comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent peut contribuer au bonheur, mais si tu n'es pas une bonne personne à la base, l'argent va te faire, va faire en sorte que tu deviennes pire, en fait l'argent va révéler la personne que tu es vraiment au fond. Si tu es quelqu'un de bon, si tu es quelqu'un vraiment de, de, de, de, de bon dans le fond, si tu es quelqu'un qui veut aider les gens, qui veut impacter les gens, l'argent tu l'auras. Et le fait d'avoir l'argent, ça va amplifier la personne que tu es. Donc, moi je pense qu'il y a eu ce loupé au niveau voilà, de, de, de ces grands hommes d'affaires, notamment même ici en Afrique, hein, qui n'ont euh, aussi, bon, parce que c'est ici que j'ai eu à discuter avec certaines personnes, je pense qu'il y a eu un loupé à ce niveau-là, parce que moi je ne comprends pas comment tu hérites d'une certaine somme et que tu te retrouves à te battre avec ton frère parce que voilà, c'est des zéros là, c'est des chiffres, c'est du papier. Donc clairement, moi quand je vois ça, ça me, ça me rend.. Enfin, je... enfin, ça me rend fou, mais je me dis vraiment, les, les gars, ils n'ont rien compris en Ils ont rien compris. En fait. ils ont rien compris. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut adopter. C'est-à-dire transmettre la connaissance. Parce que si aujourd'hui, tu sais comment faire un million, ça vaut plus que d'avoir un million. Si tu sais comment faire un million, ça vaut plus que d'avoir fait un million. C'est très important ce que je te dis. C'est-à-dire moi, aujourd'hui, je sais comment faire un million. Je sais comment faire un million, en immobilier. Je sais comment faire un million en business. Euh, bientôt en crypto, monnaie aussi. Donc, euh, je sais comment faire un million. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, je perds tout, je sais que je peux me refaire un million dans les trois ans qui suivent. Sûr. Tu vois? Donc, que de donner un million à une personne, pourquoi ne pas lui apprendre à faire un million, même si ça prend du temps, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, c'est pas la cause, mais c'est le processus qui compte. Donc vraiment, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quel que soit ton niveau, nous on a accompagné des étudiants, on a accompagné des jeunes diplômés, on a accompagné des cadres, des, des, des médecins, des sportifs, des décideurs, des couples aussi, des retraités, quel que soit ton niveau, moi ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de prendre cette connaissance-là qu'on a partagée à des milliers de personnes et qui ont pu, pour certains, atteindre des niveaux vraiment incroyables niveau en immobilier. Qui ont pu bâtir leur patrimoine en vue de laisser un héritage à leurs enfants transmis de génération en génération. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à regarder dans le lien juste en dessous. Tu auras accès à une masterclass inédite où je te montre pas à pas comment devenir investisseur immobilier en seulement 90 jours. Et ce, tu pourras même le transmettre à tes enfants, justement, pour éviter toute distorsion dans votre famille. Car je ne pense pas qu'aujourd'hui, si tu as des enfants ou si tu peux avoir des enfants, je te dis que euh, voilà, tu aimerais éviter que tes enfants s'entretiennent. Tu aimerais éviter que, euh, voilà, si demain tu n'es plus là, de là où tu les regardes en mode, voilà, moi j'ai bâti un parc immobilier de, je sais pas, de 1, 2, 3, peu importe de longtemps. Et aujourd'hui, ils sont là comme ça à se tirer dessus. Et peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va venir récupérer, juste parce que c'est devenu des vendeurs en donc clairement, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Laisse-moi des commentaires. Je sais qu'il y a potentiellement des personnes qui vont dire que oui. Voilà, ils parlent de ci, de ça. Mais bref, bon pour moi, c'est important. Je tenais vraiment à te partager ça. Car, on ne va pas se mentir, si tu ne prépares pas les choses comme il se doit, il peut y avoir des séquelles vraiment très, très, très importantes au sein de ta famille. Donc, regarde en le lien juste en dessous. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre à investissement immobilier On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Toujours ici dans la vallée du Banac. Et moi, je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. à très bientôt. Ciao.